Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous emmener en visite d'un appartement qui vient d'être entièrement rénové, euh, décoré, meublé, comme vous allez le voir. Appartement dans lequel a investi Pauline. Bonjour à toi Pauline. Et euh, la question est de savoir comment faire justement pour un premier investissement quand on n'a jamais, ne serait-ce que qu'acheté un bien immobilier, ni même sa résidence principale, quand on n'a aucune expérience, quand on a des peurs et qui sont légitimes. Quand on souhaite avoir du clé en main, si on n'est pas sur place, bref, euh, tout cela, ça peut poser des difficultés. Euh, et on les comprend, qui sont légitimes encore une fois, euh, si vous souhaitez investir pour la première fois. Alors, cet appartement dans lequel je me trouve, vous voyez, il a été, euh, donc en fait, il, il, il est l'objet de plusieurs difficultés, en fait, de plusieurs particularités euh, euh, pour, pour l'investisseuse, en l'occurrence. Premier point, c'est que, bah voilà, quand on n'habite pas sur place, même quand on est expatrié, eh bien, bien évidemment, ça représente, euh, voilà, le fait de, de, de se livrer, enfin, de, de faire confiance intégralement à l'équipe qui vous entoure, que ce soit le chasseur d'appartement euh, qui est là pour vous servir et qui apporte son analyse quant au potentiel locatif. Euh, L'équipe travaux également, qui va avoir un, un, un degré de, de finition et de qualité de service. Euh, la décoratrice qui va vous proposer des plans, l'aménagement. Euh, tout cela, eh c'est tout sauf évident quand on n'est pas sur place et euh, bah, ça demande justement de, de s'en remettre à toute cette équipe et de faire confiance. Et ça, c'est pas forcément euh, évident. Premier point. Deuxième point, eh bien, il y a les peurs. Et ça, je le vois très clairement dans les investisseurs, entre ceux qui... Euh, me sollicitent, se renseignent et finalement, deux ans plus tard, euh, bah, sont encore au stade de, du renseignement et ceux qui finissent par euh, se lancer à l'eau, j'allais dire, euh, c'est tout sauf facile, mais ces peurs, il faut le savoir, elles existent, elles existent surtout dans votre tête, hein, en fait. Hein. Euh, voilà, la peur du, enfin, voilà, du, du, du notaire, typiquement, du banquier, du potentiel locatif, le fait de ne de, de, de pas se rater, hein, très clairement. Euh, on a beau envisager tous les cas catastrophiques, il y a toujours l'option de la revente, Si vraiment Quelque chose n'allait pas, c'est pas du tout le but recherché. Mais quand vous identifiez véritablement les peurs et que vous cherchez factuellement des solutions, eh bien, vous en trouvez toujours. Et euh, bah, le fait de vous euh, de, de, de rester bloqué, paralysé par vos peurs, eh bien, vous prive complètement, vous vous, vous prive d'un manque à gagner phénoménal le fait de bah, d'investir dans un bien immobilier qui va vous accompagner euh, de nombreuses années ou peut-être voire même toute votre vie, voire profiter à vos enfants vous apporte un complément pour votre retraite. Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux que l'immobilier, aujourd'hui, en termes de placement, quand bien même les règles vont changer, fiscalement euh, ou autre, que si même si les taux vont remonter un petit peu. Enfin bref, quels que soient les changements, l'immobilier va rester imbattable, à mon sens. En tout cas, ça mérite de se poser la question. Euh, quant à, à tous les autres placements euh, qui, puis, qui peuvent exister. Donc c'est pour ça que surmontez vos peurs, qui... Euh, si on les si on les prend vraiment le temps de les identifier de les analyser, euh, eh bien c'est un passage clé et euh, eh bien voilà c'est une minorité malheureusement qui, euh, qui qui réussissent à franchir ce cap. Et puis troisième point, vous voyez dans cet appartement il y a quatre chambres et ce n'était pas du tout la configuration euh, initiale. À savoir qu'une troisième particularité de ce de ce bien, c'est qu'il était occupé, il était loué au moment où, euh, bah, où l'investisseuse donc l'a acheté. Donc il y avait une famille dedans, et là encore, ce sont des contraintes. Hein, très clairement, c'est une contrainte, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire des travaux dès qu'on est propriétaire, on ne peut pas euh, meubler, on ne peut pas congédier les locataires, et, euh, ils sont très protégés, et c'est tant mieux comme cela en bon, l'idée, il faut être patient. Et là encore, je vois beaucoup de personnes qui euh, souhaitent ne pas investir dans des ventes occupées ou pareil, qui ont des craintes ou des peurs. Euh, et ben, justement, ben, on en revient même, on se, on se prive donc d'appartements. Et il faut savoir bien sûr que dans les grandes villes, dans les 20-30 métropoles de France, eh bien, il s'agit de marchés tendus. Hein. Les appartements sont rares à la vente, les biens intéressants sont rares. Et donc bah, si vous cherchez l'affaire du siècle, elle risque de n'arriver que dans un siècle. Donc ne préféreriez-vous pas avoir un résultat un peu comme celui-ci euh, à court ou moyen terme, je sais pas, dans l'année la, en cours, euh, l'année la, prochaine, plutôt que d'attendre comme cela quelque chose. Et vous allez toujours trouver des défauts dans tous les appartements que vous pouvez trouver l'affaire parfaite n'existant pas. Donc en fait, il faut savoir faire des concessions. C'est aussi le message de cette, de cette vidéo. Il faut savoir vous en remettre à l'expertise des personnes qui vous accompagnent. Vous, voilà, cal calculer, identifier vos peurs et surtout faire des concessions puisque euh, vous pouvez toujours trouver quelque chose à redire sur tous les biens et c'est le cas de tous les, toutes les opérations qu'on a pu faire néanmoins elles sont réussies, elles ont permis bah, voilà, d'emprunter de, à la banque, d'utiliser sa capacité d'emprunt, de, de, de, de créer un actif qui va vous accompagner toute votre vie de, de, voilà, de, et d'avoir des revenus locatifs qui peuvent être de nature, euh, bah, véritablement présenter une part conséquente de vos revenus globaux. Voilà pour cette vidéo euh, où vous avez l'exemple concret d'un appartement clé en main, meublé, décoré, euh, livré, et qui va voilà, générer quatre euh, bah, loyers du fait de cette colocation avec être 4 chambres, et qui, bah, vous en doutez, est euh, plutôt rentable pour un premier bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous inspire, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres appartements comme ceux-ci euh, que je vous montrerai avant, pendant euh, et après les travaux. Euh, appartements qui sont investis par, euh, par, par mon biais de la part de, de, des clients qui me sollicitent. Si vous souhaitez justement me solliciter, dans la description de cette vidéo, je vous un lien avec les critères à me communiquer pour voir dans quelle mesure je peux vous y, y, y répondre euh, ou pas. Voilà, selon vos, vos attentes et votre budget et d'autres critères. Et puis autre lien, deuxième et dernier lien dans la description, je vous indiquerai un, un lien pour rejoindre ma liste où je distillerai comme ça des, des conseils par mail euh, de manière assez régulière sur euh, bah, ce que je peux voir sur le terrain. Et puis vous, vous serez sur ma liste et je vous proposerai également un programme d'accompagnement un peu plus poussé en vidéo avec mon, voilà, avec mon avis aussi par mail si vous souhaitez investir cette fois-ci à distance, avoir ce genre de résultat là où vous vous trouvez dans votre propre ville euh, et avec, euh, voilà, avec euh, moi qui suis là aussi en guide pour mettre toutes les chances de votre côté et de notre côté pour réussir cet investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.